Je voulais dire cela parce que ça m'est cher et vous le savez que sur Lyon, j'ai toujours voulu défendre des positions qui m'ont fallu d'ailleurs de prendre mes distances avec le parti socialiste qu'on a cité. Je me suis sentie bien seule et effectivement, j'ai eu des reproches quand j'ai voté par exemple contre le Grand Stade à la métropole de Lyon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui... Et c'est ce que je disais au Progrès encore tout à l'heure, tout le monde a le mot écologie à la bouche. Tout le monde parle de développement durable. Monsieur Macron lui-même et le candidat qui le représentait dans notre circonscription aussi. Mais ce candidat-là, il ne s'est jamais opposé. Il ne s'est jamais opposé, par exemple, au grand stade qui quand même a été fait sur des hectares de, de territoire et de terrain agricole où des petits propriétaires et des petits agriculteurs ont été spoliés de leurs terrains au profit de l'actionnariat de l'Olympique lyonnais. Là, j'étais bien seule à m'élever contre cette décision. De même, sur la régie publique de l'eau, nous avons été assez peu, à un moment donné, à osé dire que l'eau, c'était un bien commun essentiel, c'était une denrée rare qu'il fallait protéger, que ce n'était pas une marchandise, et qu'elle devait échapper à des grands groupes privés, et qu'elle devait certainement revenir à une gestion en régie publique. Alors là, on m'expliquait, mais enfin, vous rêvez, ce n'est pas possible. Et alors, Grenoble l'a bien fait il y a des années, Paris, sous Bertrand Delanoë l'a fait également il y a quelques années, et je pas l'impression que les Parisiens souffrent d'un manque d'eau à ce jour.